Super! Hop! Je viens de présenter la carte de presse à votre chef là à l'instant. Ok, ça va. On va vous garder une distance quand même.